Ben, je m'appelle Robin Gachet et euh, je suis animateur au Franca depuis 2014 maintenant. J'ai passé mon BAFA avec eux et, et tout ce qui s'ensuit. Mon stage pratique avec une structure adhérente des Franca. Et euh, du coup je suis animateur que l'été par contre au Franca depuis 6 ans. Je suis animateur, ce qu'on qu appelle l'animation itinérante, c'est-à-dire que je me déplace dans les centres de loisirs sur des thématiques particulières. Et euh, je propose du coup des animations sur ces thématiques au centre de loisirs. Et puis après, euh, sinon l'été, depuis 4 ans maintenant, on a ce qu'on appelle les courses de baignoire. Donc euh, ici, à Noyon-la-Graveillère, on propose aux jeunes de construire des baignoires flottantes et de faire ensuite des courses et, et des courses d'orientation, des choses comme ça sur l'eau. Cette année, ça a un petit peu changé. On a décidé de faire des, plusieurs formats de 3, de 3 jours. Donc ils arrivent, euh, ils arrivent le mercredi, ils repartent le vendredi, ou ils arrivent le lundi, ils repartent le mercredi. Euh, le but, c'est d'avoir des défis qui permettent ensuite de construire les baignoires. Donc plein de défis euh, comme on a pu faire euh, dans la matinée, c'est-à-dire euh, des, des défis et dans l'eau et sur l'eau, et autour en tout cas du thème aquatique. Et le but, c'est d'avoir des baignoires euh, flottantes à la fin, de faire des courses d'orientation à nouveau. L'été, on prépare euh, toutes les malles pédagogiques euh, qui vont servir durant tout, tout le reste de l'année. On a l'installation aussi des bases de loisirs. Installation, désinstallation qui prend pas mal de temps. Souvent c'est sur une journée à Saumur installation, une journée désinstalle et pareil à Noyant. Noyant qui accueille aussi des stages de base, de, de BAFA. Alors pour le coup, moi ce, que, ce qui me plaît en tout cas au Franca et dans ce qu'il me propose comme, comme poste l'été, c'est d'être hyper polyvalent et puis pas de faire que du séjour ou que du centre de loisirs parce que je bouge dans les centres de loisirs, j'en je ai fait un petit peu aussi en tant qu'animateur qu de centres de loisirs, à Saint-Clément-de-la-Place qui est le centre, centre des Francas de, du Maine-et-Loire. Euh, les bases de loisirs, ça me plaît pas mal aussi, c'est quelque chose qui est assez convivial, où on a beaucoup de vivre ensemble, qui est, qui est vraiment chouette à mettre en place. Euh, après, il y a aussi euh, le, le, le fait d'avoir euh, la chance d'avoir plein de tranches d'âge, c'est-à-dire que là, là, sur le page en ce moment, il y, y a du 6-9, j'ai eu 6-9 ans et puis moi là je suis avec de la jeunesse 11-14, il y a deux semaines j'avais jusqu'à 17 ans donc c'est vraiment chouette d'avoir plein de, plein de tranches d'âge di différentes et puis, euh, puis le métier d'animateur c'est hyper enrichissant, on découvre beaucoup de personnes, beaucoup de monde et, et ça c'est vraiment cool.